Salie, envolé. Le vin qui coule dans ma veine a noyé mon cœur et l'entraîne et je naviguerai le ciel à bord d'un cœur <rire> sans capitaine ou l'oubli Fond comme du miel. Mon cœur est un astre apparu qui nage au divin non pareil. Dérive étrange devenue. Oh voyage vers le soleil. Un son. Nouvelle et continue est la trame de ton sommeil. Mon cœur a quitté mon histoire. Adieu, forme, je ne sens plus. Je suis sauvée. Je suis perdue. Je me cherche dans l'inconnu un nom libre de la mémoire.